Bonjour. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer les possibilités qu'offre l'application Vicazimut pour la création de parcours d'orientation ludique ou touristique. Je commence par choisir mon parcours. Donc ici comme je suis à l'intérieur, je vais utiliser en fait un mode debug que je peux ouvrir en cliquant cinq fois sur la validation manuelle. Ensuite, je valide le poste de départ. Voilà, le parcours débute. Je fais apparaître ma première balise. Donc cette première balise, on fait apparaître un simple texte qui décrit le rôle du tunnel dans lequel est placé le poste. Poste suivant, là on fait apparaître l'image, un gros plan d'un château qui est visible de l'endroit où est le poste. poste suivant là cette fois ci on va faire apparaître une vidéo cette vidéo fait euh, montre des soldats alliés lors de la lors du débarquement qui lavent leur linge avec des creloises voilà le poste étant au vieux lavoir de la de Crolly. ensuite poste suivant un texte tout simple poste suivant autre possibilité là cette fois-ci il s'agit d'une image avec du texte mais l'image est interactive donc on peut cliquer dessus euh, ici donc, on pose une, une question on demande de cliquer sur l'endroit où vous pensez être donc ici il s'agit d'une vieille photo de la, de la commune euh, le poste est situé à, au coin est du terrain de foot, donc si vous cliquez dessus, vous voyez le message qui vous dit bravo, et donc vous avez donné la bonne réponse. Si je clique en bas à gauche, cette fois-ci j'ai le message d'erreur qui apparaît. Ce type de poste permet de, pose, de, de créer des, des postes à énigmes euh, et à amener une dimension ludique qui plaît énormément aux enfants. Et enfin, dernier poste, il s'agit d'une simple image avec un texte. Voilà, à vous de jouer maintenant.